Whoa. Salut je suis je la je pour une nouvelle vidéo compagnie de personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, je vous fais une vidéo spoil de K-Faction. Et eh ben oui, mes amis, une vidéo spoil. Vous le demandez depuis si longtemps que je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui faire une vidéo sur le bon serveur K-Faction. Déjà, avant qu'on commence, ici, c'est le screen des factions. Donc, euh, la faction favoritiste qui était première, la Wilderness qui était deuxième. Mais malheureusement, c'est moi qui avais rajouté des points. Donc, c'est la Xenove et la Void. Legacy, donc euh, voilà c'est les trois factions qui ont gagné des trucs euh, je vais contacter les chefs de chacune de ces factions là, dès que possible sinon comme vous avez vu, vous, on est maintenant sous forge, donc vous, quand vous lancez le truc maintenant il y a un truc un peu différent un menu différent, ensuite vous voyez le logo de la faction en bas, un, un truc qui a été dessiné à la main, ça c'est tout été fait à la main si vous ne saviez pas, C'était fait par une artiste qui est en bas ici, je crois qu'elle s'appelle la Renarde, un truc comme ça, c'est euh, Noclus qui a contacté la meuf, donc je suis pas au courant à 100% de tout, mais c'est tout été dessiné à la main ça, et mis ensuite sur le PC ou aux couleurs, je trouve ça vraiment cool. On a mis aussi de rejoindre le Discord parce que le Discord va devenir l'endroit le, le plus simple à nous contacter, donc il y aura des channels comme général où vous allez pouvoir poser des questions des trucs comme ça, et puis les membres, il y aura des membres du staff personnalisé là-dessus donc il y aura des membres qu'on va recruter seulement sur le Discord pour répondre aux gens, etc. qui auront un jeu un grand jeu qui va peut-être s'appeler Discord ou quelque chose comme ça. Ensuite on a le serveur en lui-même, en ce moment vous avez encore des trucs de chargement encore comme ça euh, là par exemple je pense que ça va bugger, ouais ok faut juste le relancer une autre fois je pense que ça va être bon. Ça ça va être fixe les amis, on est vraiment loin de l'ouverture encore, enfin loin. On est proche mais loin en même temps, dans le sens il euh, y a encore des petits bugs et des petits trucs à, euh, à finaliser. On va juste enlever ça, ou euh Ça c'est... c'est... c'est... c'est... c'est... c'est rien du tout. Donc voilà, on est sur c'est, il y a les modes, comme vous voyez, le, les trucs en haut, euh, comment ça s'appelle... Euh, comment on appelle ça déjà euh, macro là, le truc de qui euh, trouve mode, les ping, le toggle sprint, il y a encore les les bases de cofaction, mais on a des trucs nouveaux sur le serveur. Donc, on a euh, un système de PNG un peu stylé. Donc euh, vous ça vous intéresse peut-être pas nécessairement, mais on a un truc de PNG vraiment stylé qui va euh, qui va euh, vraiment être cool. Donc je vais vous montrer euh, what the fuck, c'est quoi ça What non, moi je veux créer un PNJ, voilà. Donc, par exemple, on veut créer un PNJ, on l'appelle Icons, on peut lui mettre un skin, donc euh, on va lui mettre un skin, ok, vous êtes prêts On va lui sélectionner un skin, on va mettre un king, parce que c'est cool, je trouve ça cool, moi, perso. On va lui mettre une cape, Sélectionne une cape, on va mettre la cape de Mojang. Euh, on va mettre plein de trucs vraiment stylés, après ça, bon, on va lui faire en sorte que ce soit un trader, je vais vous montrer vite fait après à quoi ça va servir. Euh, voilà, ok, ok, ça c'est bon, ça c'est bon, tout est bon. Nickel. Donc euh, la banque, ok, c'est bon. Tout est bon. J'ai regardé, tout est bon. Ok. Bon, comme vous voyez, bienvenue à compte. C'est un mode de PNJ qui est vraiment stylé. Vous allez avoir tous des PNJ comme ça. Il y en a peut-être certains d'entre eux qui vont vous proposer des kites, d'autres qui vont vous proposer d'autres choses. Je ne veux pas vous spoiler là-dessus, mais ça, c'est une des nouveautés. Je vais juste voir vite fait si Elox a rajouté ses plugins. Non, Elox n'a pas fini de rajouter ses plugins, mais on aura euh, un autre système aussi vraiment intéressant que peut-être que vous connaissez. Ça s'appelle euh, un système de blueprint, en fait. Donc, je vais vous en expliquer un peu plus tard, mais vous allez comprendre euh, très rapidement. Donc, on a aussi un, un truc qui a été rajouté, était le, qui est l'un en volcanite. Donc qu'est-ce que c'est l'alambic en volcanite C'est euh, maintenant la nouvelle façon de stacker les potions. Donc par exemple vous voulez faire, je sais pas, des potions, on va faire 2-3, euh, on va faire des potions par exemple de, euh, je sais pas, de heal. Ok, on va faire des potions de heal parce que voilà, on est un healer. Donc je mets mes trois potions comme ça, tranquille. Je mets ma virée du nether. Premièrement, vous voyez que c'est déjà un peu plus vite et pendant ce temps, il y a un autre PNG là, wow. Ok, pendant ce temps, ça me fait deux potions. Je mets un, un, un autre truc. Ça me fait 3 potions. C'est quoi que ça prend pour faire des potions Il splash 2 C'est ça plus ça, right ouais. Ça me fait 3 potions. Je mets un autre truc. Et là, ça va s'arrêter normalement. Si je me trompe pas, c'est des stacks de 3. Donc les potions vont être stackées par 3. Beaucoup d'entre vous avaient des plaintes là-dessus. Que vos inventaires n'avaient plus de potions de Vous n'avez pas assez de place dans vos inventaires, donc on a décidé de faire un truc un peu intéressant là-dessus. vous prenez par exemple le truc en volcanite donc c'est quand même assez difficile à crafter. Et après, vous pouvez les stacker en partie de 3. Vous pouvez les déstack et euh, vous pouvez pas les restack par exemple. C'est vraiment juste dans l'alambic que vous pouvez les stacker. Donc ça, c'est important à savoir que cet alambic-là, il est quand même vachement important. Donc ensuite, ça c'est une des nouveautés qu'on a. Ensuite, on a une autre nouveauté qui s'appelle euh, le Volcan Stick, qui est un peu comme le Space Stick. Euh, je vais pas vous le cacher, ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant sur ce euh, qu'il PP, Je me suis dit qu'on allait faire un truc comme ça pour rendre des trucs un peu plus euh, difficiles à crafter. Donc, on a le Space Stick. Avec celui-ci, vous pouvez crafter euh, l'épée. Euh, oh, c'est pas celle-là, c'est celle-là, la long sword. Donc, la Long Sword, c'est quoi C'est une épée qui fait un peu plus de dégâts. Elle a une texture différente de celle-là, comme vous voyez. Une texture un peu différente. Mais, c'est une Long Sword. Pour l'instant, j'aime bien la texture, mais peut-être qu'on va la changer. Je sais vraiment pas. Mais, comme vous voyez, c'est la Sword normale. Elle fait 13 de dégâts et 14 comme ça. Si on en Sharpness 5... En Sharpness 5 elle fait un total de 20, et si celle-là on l'enchante Charnes 5, ça fait un total de 19, donc il y a quand même un point de différence mais voilà quoi, c'est juste une épée qui est un peu plus stylée, pour la crafter comme je vous ai dit, euh, je vais me prendre des volcanites, désolé, vite fait pour celle-ci, pour la crafter, ça prend euh, le truc que je vous ai dit, c'est le, le, le, le stick, mais pour crafter l'épée normale, vous n'avez pas besoin, c'est comme avant quoi. vous avez juste besoin de mettre pour créer le stick c'est juste deux bâtons comme ça l'épée comme ça, celle-ci, c'est comme avant vous avez besoin d'un stick, euh, un stick normal quoi, un stick euh, je sais plus comment il est où, mais un stick normal ensuite on a rajouté un mode aussi de coffre donc pour l'instant je sais pas lesquels qu'on va utiliser dans le serveur, mais un nouveau mode de coffre donc vous allez avoir des coffres comme ça que vous allez pouvoir ouvrir et chaque coffre va avoir plus en plus d'espace, voilà, comme là vous pouvez voir on va en faire un en volcanite, je crois que celui-ci va être en volcanite parce que quand vous mettez des trucs dedans, par exemple comme ça Regardez, on peut voir à travers les items qui sont à l'intérieur. Donc, je crois qu'on va en faire un de ce style-là, mais en volcanique. là. Et il y en a un obsidian aussi en deux. c'est un mode qu'on va utiliser, mais en gros, voilà quoi. C'est... Juste pour vous dire comme quoi qu'on va avoir des systèmes de coffres beaucoup plus grands. Aussi à la base il y avait rajouté les mods un peu comme Palladium. Euh, avec des storages des et trucs comme ça. Mais moi j'aimais pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait retirer tous les trucs qui sont ici. Normalement, c'était rempli d'items. Mais je les ai fait retirer parce que je trouvais que c'était un peu euh, un peu nul quoi. Sinon on a aussi des points, euh, des, des des trucs de pb. Donc vous allez pouvoir vous échanger des pb. Vous allez pouvoir aller sur la boutique et acheter des pièces comme ça mais euh, on n'a pas encore trouvé de système on va peut-être faire un système avec un modérateur ou un, un, un chantier sur le jeu je sais pas encore, mais ces pièces là vous allez pouvoir les échanger en jeu, si vous l'achetez faire un échange sécurisé en jeu, vous achetez une pièce qui est sur la boutique, vous l'achetez à, à 500 pb, vous la recevez en jeu, vous la mettez dans vos coffres, dans votre catch peu importe, et un, un joueur vous vend un full de contre 500 pb, vous lui dropez, il vous donne le truc, et voilà, vous faites un échange sécurisé, et ensuite vous allez voir un modérateur avec votre pièce de pb et vous pouvez euh, la, la faire transformé compte des PB. Pour l'instant, c'est avec les modérateurs. On va faire un truc automatique peut-être dans le futur, mais pour l'instant, on peut pas, vu qu'on n'a pas de développeur euh, web à notre disposition. Euh, après, je crois que c'est vraiment tout. Euh, les Farmax, on a fait des petits ajouts. Vous allez voir, la Farmax, maintenant, elle donne beaucoup plus... Euh, elle donne genre Fortune 5 et tout sur euh, les trucs, les melons, etc. À la place qu'elle vous donne un enchantement. Les échelles, euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais les échelles, on pouvait monter rapidement. Regardez, je vais vous montrer. On pouvait monter rapidement. Wuppalai. pareil Mais on pouvait pas descendre rapidement. Maintenant, on monte. Et on descend rapidement. Regardez. C'est tellement confus en confusion. Et boum. Vous voyez, on descend puis on monte rapidement. Avant, avant c'était juste un des deux. Euh, qu'est-ce que j'ai cassé Ok. Et aussi, ça, c'est le spawn. Bon, le spawn, je vais vous le faire dans un autre spoiler Là, c'est vraiment juste vous montrer un peu euh, les petites nouveautés pour l'instant, qu'est-ce qui est fait, quoi. Mais il y en aura beaucoup plus qui vont être euh, faits et ajoutés euh, après. Donc, on a du C4 qui va arriver, des trucs comme ça. Vraiment, vous allez voir, ça va être vraiment énorme. Mais je voulais vous poser quelques questions. Donc, euh, la question qui suit, c'est est-ce que vous voulez... Euh, vous voulez vraiment qu'on change k qu faction de A à Z donc on peut changer k faction de A à Z euh, mais est-ce que c'est vous que ça vous intéresse dans le sens que on pourrait rajouter une dimension des, des mods comme sur Palladium avec des coffres en plus, des trucs en plus mes amis eux ils voulaient faire ça genre les autres fondateurs, membres du staff etc ils voulaient faire ça, personnellement je suis pas trop pour vous voyez parce que moi je suis pas un, j'aime pas vraiment Palladium et puis j'aime pas vraiment les mods, etc, moi je suis plus un gars simple genre, arrives sur le serveur, t'as tes waypoint maintenant regardez vous avez un mode de waypoint, tu mets ton waypoint Point icons, et puis voilà, tu, tu, tu, peux, tu joues sur ton serveur comme ça, c'est cool, tu t as tous les trucs que tu as besoin, c'est simple, et puis il n'y a, a pas à se compliquer la tête. Après, comme je vous dis, il y en a que eux, ils adorent ça, moi, personnellement, c'est pas mon trip. Pour l'instant, je vous demande votre avis, peut-être que ça va changer, peut-être qu'on va rajouter certains items, certains trucs, on a un système de PNG qui est vraiment intéressant, vous allez voir, attends, je sais pas, je pense qu'il l'a fait ici, donc, euh, ce qu'il le fait, euh, attends, Ouais il le fait. Donc par exemple ici vous voyez quand vous allez arriver dans un PNJ et que ça va être plus simple par exemple vous allez pouvoir échanger. Je vais vous montrer vite fait, ça sera pas long cofaction, Nifeline et ça. Par exemple, vous arrivez dans un PNJ, c'est beaucoup plus simple maintenant. Vous avez ça, vous cliquez, vous l'avez dans votre inventaire, vous cliquez juste dessus, puis boum. Regardez comment ça va plus rapidement. Donc, quand vous vendez des trucs, à, surtout en stack de 500, etc., ça va être beaucoup mieux. Euh, parce qu'il y en aura peut-être qui des stacks de 100, ou des trucs comme ça, je sais pas. Mais on va beaucoup plus euh, axer le truc sur le, le farm de cannabis, donc euh, les trucs qui se farment pas avec des machines. Comme vous savez, de toute façon, les pistons, etc., sont désactivés, ils sont pas euh, craftables dans cette version-ci parce que c'est ce qui a causé énormément de lag de la dernière version. Donc ça va être vraiment euh, la pharmax qui va vraiment être, être très utile vu qu'elle va vous donner fortune 5 et elle va miner beaucoup plus rapidement les citrouilles ainsi que les cactus et le weed aussi. Donc vous allez pouvoir récupérer le weed et ce genre de trucs qui poussent. Vous allez pouvoir les, les mettre euh, sur, euh, sur le serveur et puis euh, les faire pousser quoi normalement avec de la gunpowder, des trucs comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Mais les trucs qui font pousser plus rapidement. Euh, C'est de la bombe mill, je crois, bon meal ouais, voilà. Donc voilà. Je sais que la vidéo est super longue, je sais pas pourquoi c'est aussi long, j'avais fait la vidéo avant, elle avait duré 8 minutes, là on est déjà rendu à 10 minutes, mais il y a plein d'autres trucs qui vont arriver aussi, je veux pas tout vous spoil, parce que je, fin, je veux faire d'autres vidéos, je veux faire aussi une vidéo où je vous présente le spawn et la warzone, la warzone devrait être terminée ce week-end normalement, donc, alors que je vous parle, euh, on est samedi, euh, donc j'espère qu'elle va être terminée aujourd'hui, normalement aujourd'hui ou demain, euh, la team de Bull euh, devait, devait l'avoir terminée le 3 décembre, et on devait ouvrir euh, environ vers le 14 16, mais comme vous savez, Paladium et d'autres serveurs ont ouvert, on a décidé de prolonger notre truc et rajouter beaucoup plus de nouveautés. On aura aussi des chats comme ça, je sais pas si vous êtes au courant, mais tu sais, vous pouvez avoir plusieurs, différents chats, genre vous pouvez parler dans le chat normal, chat général, vous pouvez parler dans le chat genre de faction, les trucs comme ça, il y aura plein de trucs vraiment stylés, des petits modes stylés, qui vont être euh, rajoutés sur le serveur, donc déjà les waypoints, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous l'avaient demandé, maintenant les waypoints, qui vont être euh, rajoutés, vous allez pouvoir avoir un menu directement dans le jeu, vous faites la touche, je sais plus c'est quoi la touche exactement, moi c'est B personnellement. Mais je sais pas pour les autres, vous allez avoir aussi les macros custom, vous allez pouvoir faire vos propres macros, donc euh, les trucs comme ça, j'ai quitté, mais vous allez pouvoir faire vos propres macros, il y a plein de trucs vraiment stylés qui vont, euh, qui vont arriver, puis je suis vraiment content de pouvoir vous, euh, vous présenter. Tout ça, mes chers amis. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Euh, si vous avez des idées, des trucs que vous voulez rajouter sur le serveur, dites-le nous. dites-le nous. Je ne sais pas comment on dit ça, mais dites euh, Laissez un commentaire et dites-nous euh, ce que vous en voulez. Et puis comme je vous dis, pour l'histoire des coffres, des storages et les armoires, ce genre de trucs de décoration, des petites tables, etc. Si vous voulez vraiment avoir ça sur ce serveur, on va les rajouter. Malgré que je ne suis pas un fan. Il y aura un dans la description, n'oubliez pas de voter. Ou de cliquer en haut dans le coin de la vidéo, juste en haut. Ici, vous avez dans le coin de la vidéo, si vous êtes sur téléphone ou sur PC, vous avez un petit, euh, un petit point d'exclamation. Avec un i, un genre de i avec un point d'exclamation, vous cliquez dessus, il y a un sondage, vous pouvez répondre directement là. Sur ce, c'était Icon, laissez un pouce bleu si vous êtes excité pour la sortie de Cofaction. à 200 pouces bleus, je vais faire une autre vidéo avec d'autres points, etc. Donc voilà. Sur ce, je vous aime, c'était Icon, ciao ciao!